多分みんな 10 個の言葉を教えたいと思いますの言葉 Merci beaucoup、c'est gentil。 c'est gentil Merci au yu yori Ah c'est gentil C'est gentil Novo ga shizende n'ichujo kai wa Ça fait plaisir Ça fait plaisir C'est gentil et au naji Arigato yu yori Son kodo wa boku ni donna ekyo kata no ka wo aite ni Ah bon, ça fait plaisir Thanks サンクス。わかるのがっつかっていう言葉なんですけれども、ま、明らか trop 英語ですね。Oh, de mon, à l'égato, t'es congé. Fallait pas. Fallait pas. C'est trop tôt, on a j'yoni. Aïté ni, konda ni, daiji na preseento, mora te, ueshi da na. Montouni, a rgato, kouro kara, a rgato, ue ni, ah, oh, fallait pas. Yakawanakte mou iyo, yalanakte mou iyo, a rgato. Fallait pas. Ça marche. Ça marche. Disaï wa, ça marche ouais. d'accord. 分かった. Ok. Tu es éminent de ce que tu Ça marche, euh, Jean-Philippe, j'ai mis les dossiers sur ton bureau. Ça marche. Après, tu es éminent. Tu es éminent. Les mots sont en ce qui est Ça marche. Oh tu gères. Tu gères. Ça marche, tu n'as pas vu que Aïtéo as Wow, Tu gères bien. Merci. Tu gères. Top. Top. Euh, Joanne, je t'ai fait des photocopies. Ok, top. Tu voilà, as